Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale qui est diffusée en live sur mes trois chaînes Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et bien entendu Liberties Games. Ça fait plusieurs jours que je tease une grosse annonce euh, où j'ai appelé les créateurs, les blogueurs, les passionnés, les abonnés, les professionnels, les journalistes, tout le monde et je n'ai pas précisé dans le jeu vidéo parce que je prépare quelque chose. On va pas se mentir, on est en train de vivre vraiment une sale période euh, qui est inédite quand même, c'est la première fois, on parle quand même de moitié de la planète confinée, donc ça fait peur, c'est inquiétant et c'est vraiment pas, euh, pas marrant, hein, on va pas se mentir, on est tous confinés chez nous et j'ai vu des tweets passer d'abonnés qui vivaient mal ce, ce, ce confinement, et ça me fait un peu mal au cœur, je n'ai pas envie d'étendre sur la situation mais pour moi non plus. Des raisons font que ce vraiment pas facile pour moi, c'est vraiment une galère, mais j'essaie de ne pas le montrer. Parce que je me dis que si vous me suivez, c'est pour que je vous change les idées. Et si moi le premier, je montre que je suis pas dans mon assiette, on va pas y arriver. C'est pour ça que j'étais un peu distant sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Mais en fait, tout ça euh, me vient à une seule conclusion. C'est qu'on a vraiment une galère commune et qu'on est tous mal et qu'on a tous besoin d'une chose, bah, c'est de se retrouver euh, d'en apprendre plus les uns sur les autres et se changer les idées. Ça fait pas mal de mois que je parle de nouvelles émissions sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag de Libre Antenne où on va interagir ensemble. Si ça fait longtemps que j'en parle, c'est parce que je m'y prépare, parce que pour moi, euh, faire de la Libre Antenne, faire du streaming, c'est un métier, c'est pas à la portée de tous, et je me sentais tout simplement pas capable. Cependant, quand je vois vraiment... Qu'on est tous un peu dans la même galère, je me dis qu'il faudrait peut-être que je sorte de ma zone de confort. Et c'est pour ça que toute cette semaine, j'ai travaillé mais vraiment d'arrache-pied euh, plusieurs heures par jour pour mettre au point plusieurs projets. Et si c'est diffusé sur les trois chaînes, c'est parce que ça va être des projets qui vont être lancés sur les trois chaînes et où ça va faire appel à vous, les abonnés des trois chaînes. Euh, je tiens à remercier Momo euh, de Jeu Vidéo Magazine, un gamer passionné, ainsi que Arnaud, Carole Quintaine et Julien Chess qui m'ont beaucoup aidé et donné des astuces parce que eux ont l'habitude de faire des libres antennes Et c'est pour ça que j'ai pu arriver là, parce que le premier projet qui va arriver, ça va être sur ma chaîne personnelle, sur Liberties Games, dès la semaine prochaine, c'est l'apéro du JV. Je te laisse regarder un peu ce petit générique bien sympa de cette émission qui se déroulera donc tous les jours de 18h à 19h. Le but c'est de prendre un verre et de trinquer ensemble, virtuellement, un apéro virtuel. J'appelle apéro du JV parce que je parle de jeux vidéo, mais je dis vraiment tout le monde. Que tu sois euh, un abonné qui n'y connaisse rien en jeux vidéo, qui regarde juste par, par, par, par, par passion, que tu sois euh, un créateur sur une chaîne de cinéma, que tu sois un littéraire, que tu regardes que des séries, j'appelle tout le monde. Parce que l'idée, c'est pendant une heure qu'on partage. Un verre, le verre de l'amitié, le verre tranquille, mais aussi nos passions. Par exemple, eh ben, imaginons que moi je ne suis pas littérature et qu'il y a un littéraire qui n'est pas jeu vidéo, que je lui transmette ma passion du jeu vidéo et que je lui dise ben voilà, comment je passe mon confinement, je joue à tel jeu, tel jeu, voilà pourquoi ça me change les idées. Et lui me dise les livres qu'il lit, un autre qui fait du, du cinéma, qui me dise les films qui lui changent les idées, les séries. L'idée c'est du partage, c'est vraiment de dire, voilà, globalement, est-ce que l'on passe, que vit bien notre confinement ou est-ce qu'on ne vit pas bien Comment faire pour mieux le vivre Quelles sont les astuces pour se changer changéliser C'est vraiment du partage et passer une heure ensemble. Il y aura plein de personnes invitées. Chaque personne qui veut participer pourront. Comment Il y a un mail qui s'affiche « apérojv.gmail.com ». Envoie-moi un mail dès maintenant. Toutes les personnes qui envoient des mails seront sélectionnées. Il suffit que tu me dises ton prénom, ton âge, que tu me dises un peu de quoi tu veux parler, c'est plutôt jeux, jeux vidéo, série télé, si tu es créateur, etc. Si tu es créateur, on parlera de ce que tu fais, ça permettra de faire connaître ta chaîne, etc. Ça se déroulera sur ma chaîne Twitch que je viens d'ouvrir. Et Étant donné que ça, ça va être en live tous les jours, sur YouTube, c'est pas possible, parce que bah, YouTube, c'est pas non plus la plateforme du live et ça peut pénaliser ma chaîne. Donc, je me lance sur Twitch et il n'est pas impossible que si ça marche, et bien plus tard, je puisse lancer des Let's Play, des Gameplay, d'autres émissions en live. C'est un projet que je voulais faire, et bien on va dire qu'avec cette période de confinement, ça va s'accélérer. Donc, dès, ma... dès lundi, à partir de 18h pendant 1 heure, il y aura l'apéro du JV, et tous les soirs, trois invités différents. Donc il y a des invités qui pourront revenir, ce n'est pas une seule participation, et on va essayer de faire ça. C'est très stressant pour moi, parce que c'est la première fois que je vais faire ça, c'est-à-dire que le générique, les jingles, les musiques, euh, les concepts, tout ça a été pensé en une seule semaine, l'entraînement, tout ça en une seule semaine. Ce ne sera pas parfait. Mais l'idée n'est pas d'être parfait. L'idée, c'est vraiment de passer du temps ensemble. Moi, ça fait maintenant ben, plus de 6 ans que je suis sur Internet et je n'ai jamais eu des lives comme ça où j'étais avec mes abonnés. Donc, faire connaissance avec vous autrement que par écrit sur les réseaux sociaux et partager du temps ensemble. Et après, poursuivre les discussions sur mes réseaux sociaux. Vous savez que je suis ultra présent. J'essaie de répondre à tout le monde dans la bienveillance. Tous ceux qui sont là pour la guerre des consoles, pour les questions de fanboy, je vous l'ai dit, à partir de maintenant, je ne réponds même plus. Je vous donnerai même pas le plaisir de vous bloquer, je vous mets juste en muté et je ne veux pas. Moi, je suis là parce que je suis un passionné de jeux vidéo. Que ce soit PlayStation, Xbox, Nintendo, même si tu joues sur Stadia, viens Je suis là, moi, pour parler de jeux vidéo, de cette passion qui m'anime depuis maintenant 25 ans. J'en ai rien à faire de quelle partie nous sommes. Et là, ces émissions, ce n'est pas pour se tirer dans les pattes, mais au contraire, on vit des, des moments assez difficiles, assez critiques, assez, assez importants. J'ai autre chose à faire que me prendre la tête avec des gens qui ont des grosses oeillères sur les yeux. Donc tous les autres, ceux qui veulent passer du temps, venez. Maintenant, si on est en live sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, c'est parce que en plus de cette émission de l'apéro du JV, d'autres émissions vont arriver sur mes autres chaînes, une fois par semaine sur Rockstar Mag. Une fois par semaine sur Naughty Dog Mag, il y aura une émission en live, donc ça on communiquera plus tard euh, sur ces, ces réseaux de Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, où il y aura des membres du staff et des abonnés, et on va débattre, par exemple sur Rockstar il y a plein de choses, hein, nos inquiétudes ou nos attentes sur GTA 6, le départ de Dan Houser, il y a plein de choses où vous avez des questions, on y répondra, et peut-être que vous voulez participer, on vous fera participer. Idem sur Naughty dogmail. on sait qu'il y a eu les affaires du crunch, on sait qu'il y a eu l'annonce de la PS5, on sait qu'il y a l'arrivée de The Last of Us. Vous avez peut-être des questions, on y répondra en live, etc. Ça arrivera un peu plus tard, là les, vraiment l'important c'est l'apéro du GV, être sûr que tout se déroule bien. Parce que vous savez en plus que les débits internet sont un peu régulés, donc je ne sais, normalement, j'ai fait des tests, tout marche largement bien chez moi. Je touche du bois, je touche tout ce que je peux pour que ça continue. Mais voilà, on va d'abord lancer un premier projet, puis d'autres projets. Mais je tenais à avertir les trois communautés que ça va bouger, qu'on sait qu'on vit des moments difficiles et qu'on pense à vous pour passer du temps avec vous, pour l'histoire de peut-être deux heures, vous changer les idées. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu de tour. Dans la description de la vidéo, eh ben, il y a tous les liens et les informations nécessaires. La chaîne Twitch qu'il faut suivre les comptes Twitter de Rockstar Mac, du mien, de Naughty Dog Mac, pour rien rater, les sites internet, les chaînes YouTube pour être sûr de te tenu à informer. Et surtout, n'hésitez pas, même si tu es euh, timide, même si tu... on n'est pas dans une émission d'analyse, on ne va pas te demander des caractéristiques. Tant que tu sais comment tu t'appelles, tant que tu sais ce que tu aimes dans la vie et tant que tu sais si tu vis bien ou mal ton confinement, tu pourras participer. L'idée, vraiment, c'est juste d'échanger, de parler. C'est un talk, il n'y aura pas d'analyse, il n'y aura rien, c'est vraiment juste se changer les idées, partager un verre, se détendre pendant une heure et peut-être après deux heures, peut-être qu'il y aura des variantes, on ne sait pas, là c'est juste un projet qui se lance. Pour les abonnés Rockstar Mag, je prévois également une émission, le mystère de GTA V en live où on fera tous les épisodes, mais tout du premier, ce sera un marathon et je serai là en mode Director's Cut où je donnerai des anecdotes sur la création du mystère et sur chaque épisode et après pareil, on échangera, on fera un débat ensemble, ça va être vraiment génial pour les fans du Grand Tour NSTG, je prépare aussi quelque chose euh, avec Nicolas et Lucas. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Mais voilà, je sais qu'on vit des temps difficiles. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on reste chez nous pour que ça se termine au plus vite. Et quitte à rester chez nous, bah, autant bah, partager des choses ensemble. Voilà, j'espère que ce projet te plaît, euh, te, te donne envie. N'hésite pas dans la description de la vidéo de checker tous les liens, dans les commentaires de me dire. Et on se dit à très vite bah, pour passer euh, de magnifiques apéros ensemble. Salut à toi